un graphe de commits, c'est quelque chose d'assez familier, qu'on appelle aussi un, un DAG. Euh, donc là, par exemple, on a une version de base qui s'appelle A, on a deux développeurs qui ont travaillé en parallèle pour faire les commits B et C, qu'ils ont dûment identifiés, qu'ils ont signé par exemple, euh, où ils ont dit ce qu'ils avaient voulu faire, etc. Et puis à la fin, euh, on a un mainteneur euh, qui a fait euh, un merge des, de B et de C pour obtenir D, puis ensuite il y a eu d'autres développements E, etc. Bien sûr, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué, euh, les commandes sont commit pour créer un commit, log pour regarder l'historique, push, pull, rebase, dans l'ensemble c'est assez intuitif, il n'y a pas de grande surprise, vous êtes tous des développeurs, vous avez sans doute déjà vu des systèmes comme ça. Euh, et euh, une propriété importante, comme c'est un système euh, décentralisé, chaque commit est identifié uniquement par un hashcode euh, qui est euh, valable globalement. C'est-à-dire pour tous les gens qui ont des copies de l'historique, euh, le hashcode d'un commit donné est le même. Quelques points clés à propos de Mercurial, euh, d'abord il y a une interface intuitive, euh, c'est vraiment quelque chose qui est important pour le projet depuis le début avec euh, chaque commande qui a son aide intégrée euh, et globalement c'est assez, assez compréhensible justement, euh, contrairement à d'autres systèmes. Euh, c'est quelque chose qui est écrit en Python, ça fait une première raison de venir en parler euh, ici bien sûr. Euh, en fait ça date à peu près de la même époque que Git pour des besoins un peu similaires, mais ça n'a pas été fait en C, ça a été fait en Python. Les, euh, les avantages d'être fait en Python, c'est que c'est nativement extensible, il y a tout un écosystème d'extension, et on peut l'adapter à des besoins spécifiques, euh, un peu comme on veut, avec l'attention euh, habituelle, mais euh, en tout cas, on n'est euh, euh, pas bloqué du tout. Euh, un élément important qui est apparu ces dernières années, euh, grâce au travail en particulier de Pierre-Yves ici présent, c'est euh, la, la capacité de Mercurial à faire de la réécriture d'historique, quelque chose euh, qui est très apprécié et très demandé de, de pas mal de communautés de développement, mais d'une manière non destructive, c'est-à-dire sans risque. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans les détails de ça, mais le mot clé c'est « Change-Set Evolution », et les commandes euh, sont Aman pour changer un commit, rebase pour replacer une série de commits euh, sur, euh, sur un, un autre commit que euh, celui sur lequel elle a été faite à l'origine, etc. Et tout ça euh, fonctionne de manière assez transparente, euh, sans prise de risque, et ça veut dire que c'est beaucoup plus généralisable que par exemple avec bit. Euh, Mercurial a d'excellentes propriétés de passage à l'échelle. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour les gens qui l'utilisent pour des petits projets, mais euh, c'est euh, un sujet sur lequel il y a eu beaucoup d'attention, euh, en particulier ces dernières années, et, euh, et en fait qui est assez remarquable. Et Mercurial a une notion de branche, euh, mais cette notion de branche est assez différente de celle de Git. Je reviendrai un peu plus tard dessus quand, quand ce sera pertinent dans la présentation. Euh, quelques utilisations de Mercurial. En fait, on a des projets qui travaillent à assez grande échelle. Donc récemment, je crois que le projet NetBSD a décidé de venir sur Mercurial, ou peut-être ils sont encore en phase expérimentale, mais on est en train de parler de gens qui ont un, un historique qui remonte aux années 90. Mozilla. Mozilla, on parle, euh, parle d'un dépôt à 900 000, 1 million de commits. Euh, Google. Alors là, on parle de, euh, évidemment euh, d'un passage à l'échelle euh, maximale, euh, planétaire, on va dire. Il euh, y a des gens qui sont tout simplement des enthousiastes de Mercurial, ça, on a tous les projets ont ce genre d'utilisateurs, ou qui n'ont jamais aimé Git. Moi par exemple, je me débrouille pas trop mal avec Git, mais j'ai jamais été très très content d'utiliser Git. Ou justement qui ont besoin de profiter des fonctionnalités de réécriture d'historique non destructives pour des workflows avancés, des systèmes où on va avoir du merge, du rebase automatique et des choses comme ça. Et donc en fait ouvrir le contrôle de version à des publics qui sont peut-être un peu fa moins familiers de ça. Donc je pense que, par exemple, Mercurial a un grand avenir dans les euh, boîtes qui font du développement euh, de sites web, le webshop, euh, parce que qu'il euh, euh, euh, y a moyen de faire des outils autour de Mercurial qui soient plus intuitifs pour les designers et euh, qui leur permettent de collaborer plus facilement avec les développeurs. C'est une opinion personnelle, mais euh, j'y crois. Mais voilà, euh, euh, bah Mercurial, ce n'est pas disponible sur Github. Et euh, avec Github, on a un gros effet network. Euh, et et euh, du coup, ça fait que la visibilité de Mercurial euh, a eu tendance quand même à pas mal chuter auprès euh, du grand public euh, ces dernières années, même s'il reste euh, très utilisé dans des grosses structures. Euh, on... Il y a Bitbucket. Bitbucket qui fournit un hébergement Git et Mercurial un peu sur le même principe que GitHub, avec des dépôts gratuits, avec aussi une offre payante, etc. Mais le problème, c'est que Bitbucket a décidé d'arrêter Mercurial cet été et que ça va se passer assez vite. Le dernier dépôt Mercurial pourra être créé en février et en juin, ils coupent tout, ils effacent tous les dépôts. Donc ça laisse la communauté avec un besoin de solution. Euh, que je pourrais catégoriser de deux façons différentes, des solutions euh, hébergées en ligne, en mode SaaS, que, comme GitHub et Bitbucket, et là, je ne vais pas parler de ça directement, euh, ou au moins déjà des solutions, euh, des forges intégrées qui puissent... Euh, être utilisés par euh, des équipes et leur fournir tous les outils dont ils ont besoin pour collaborer en utilisant Mercurial, mais aussi avec tout ce qu'il peut y avoir autour, gestionnaire de tâches, gestionnaire de euh, milestones, euh, gestionnaire euh, intégration continue, etc., etc. Et donc ça nous amène à GitLab. GitLab, c'est une solution qui fournit exactement tout ça, et même bien plus, euh, qui est faite autour de Git. Et donc, eh bien, ce qu'on s'est dit quand on a démarré le projet Heptapod, c'est que ce serait vraiment très bien de pouvoir faire fonctionner GitLab avec Mercurial. Si vous vous souvenez, je disais tout à l'heure au début, fondamentalement dans Mercurial, on a que chaque commit est identifié uniquement par un H, et puis ça nous fait un graphe, etc. Tout ça, c'est assez similaire à Git, en fait, en tout cas à bas niveau et il y a juste quelque chose de euh, de plus haut niveau, comme par exemple la notion de branche, qui sont différentes. Mais après tout, il n'y a pas de raison qu'un système comme GitLab puisse pas fonctionner avec un hash qui est un hash mercurial ou un hash git. Donc on s'est dit qu'on allait lancer ce projet-là, et euh, c'est ce qu'on a fait. Alors, GitLab, comme je disais, fournit euh, un peu tout ce que j'évoquais euh, oralement auparavant. Ça existe en ligne, en mode SaaS, ou alors ça existe à héberger à la maison, on-premises, comme on dit en anglais. Euh, bon, c'est pas mon rôle de vous présenter GitLab, euh, je ne travaille pas pour GitLab, je travaille pour Octobus, euh, donc je voudrais pas euh, mal, mal les présenter. En tout cas, je tenais quand même à mettre au moins un petit transparent qui rappelle ce que c'est des fois qu'il y a des gens qui n'en aient pas entendu parler. Donc Heptapod, c'est GitLab plus Mercurial. D'abord, concrètement, c'est un fork. Mais ce n'est pas un fork hostile, c'est un fork amical. En fait, même, euh, on a pas mal discuté avec les gens de GitLab là-dessus, qui ont été euh, tout à fait charmants. Euh, pour l'instant, ils ne s'engagent pas directement euh, dans le projet, et c'est pour ça que c'est un fork, et c'est pour ça qu'ils portent un nom différent, Heptapod. Mais euh, ils ont été euh, très cordiaux et très, euh, même euh, encourageants et euh, j'espère bien qu'à terme, euh, on arrivera à se rapprocher encore un peu plus d'eux, et pourquoi pas dans un avenir euh, un peu plus lointain que GitLab supporte Mercurial directement. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, Heptapod, une de ses fonctions, c'est euh, de présenter euh, les utilisations modernes de Mercurial, directement intégrées euh, de la façon la plus naturelle. C'est quelque chose de très important, parce que Mercurial a 15 ans d'existence, donc euh, il est très configurable. Euh, donc eh bien, euh, les fonctionnalités les plus modernes ne sont pas forcément évidentes pour l'utilisateur euh, qui arrive, tout simplement parce qu'il n'a pas forcément la configuration pour ça par défaut, et cette configuration ne change pas parce qu'elle a besoin d'être compatible avec les usages plus anciens. Dans Heptapod, euh, dans Heptapod euh, on a directement ce que nous considérons comme le meilleur de Mercurial, euh, en tout cas au moins à une certaine échelle d'équipe, euh, qui permet donc d'avoir des merge requests appelez les pull requests si vous voulez le terme GitLab c'est merge request euh, qui fonctionne de manière transparente euh, des, la réécriture d'historique notamment du rebase etc, etc. ou plein d'options avancées de GitLab là dessus qui fonctionnent de manière transparente aussi et tout ça sans jamais faire un, un force push donc sans jamais avoir de véritables euh, modifications destructrices alors je dois dire que Heptapod n'est pas la seule forge euh, qui, euh, qui fonctionne avec Mercurial. Par ordre d'ancienneté, il y en a plusieurs autres. Il euh, y a RoadCode qui fonctionne avec Mercurial et Git. Il euh, y a Qualitea qui est un fork de RoadCode suite à euh, quelques petites questions je crois qui ont été un peu douloureuses de, de licence et de GPL et des choses comme ça. Et plus récemment, il y a SourceHut qui s'est lancé d'abord en Git et puis aussi ensuite en Mercurial, qui font une interface Web assez minimaliste et qui est très orientée vers les workflows par email, donc ce que font par exemple les gens du noyau Linux. Nous, on ne considère pas tous ces gens-là comme des concurrents. En fait, en tant que consultant Mercurial même, on a tendance à discuter avec eux, à essayer de standardiser avec eux, euh, on les a même aidés justement à, utiliser, à, à intégrer euh, l'évolution de Chainset, etc. Notre but, c'est plutôt que l'offre de forge Mercurial soit complète et que ça permette à Mercurial d'avoir un brillant avenir. Je passe un petit peu d'historique d'EptaPod pour vous montrer que c'est quand même une démarche euh, qui est très récente. Le premier, tout premier prototype, c'est fin 2017, on va dire quasiment 2018. La première démo qu'on a faite aux développeurs euh, de GitLab s'est euh, passé euh, au FOSDEM en février 2018, donc ça fait à peine un an et demi. Euh, moi, personnellement, j'ai commencé à travailler dessus au début de l'année, de janvier 2019. Et euh, on a atteint ce qui, pour moi, était un cap important, euh, à savoir l'auto-hébergement. C'est-à-dire qu'Heptapod est versionné en Mercurial, bien sûr, et hébergé sur Heptapod, euh, sur une instance Heptapod, qui s'appelle dev.heptapod.net. Et, euh, et que, bah, on utilise, bien sûr, euh, les, euh, le système de gestionnaire de tâches, les issues, les merge requests, les milestones, etc. Et un peu l'intégration continue. Euh, bon, je vais passer assez rapidement. Je disais que la notion de branche de Git n'est pas la même que celle de Mercurial. Et puis, évidemment, GitLab a été fait pour Git. Euh, en fait, on a deux notions de branche en Mercurial. On a d'abord, celle qui m'intéresse le plus, là, c'est euh, la notion de Topic, euh, qui est fournie en fait, par une extension qui s'appelle Evolve, qui fait plein de choses à propos de l'évolution de Chainset. Donc, c'est des branches légères et éphémères. C'est quelque chose qui disparaît naturellement et qui est idéal pour le drive-by contributor ou pour des fonctionnalités identifiées, des bug fixes, des choses comme ça. Mais pas pour être pérenne. Pour être pérenne, on a les branches nommées classiques de Mercurial, qui elles sont permanentes et globales, en fait elles sont écrites dans le commit. Et donc ça c'est très bien pour les branches à long terme, support développement, stable default, etc. Tandis qu'une branche git, bah, en fait finalement c'est jamais qu'un pointeur vers une tête du graphe, et euh, qui a la possibilité de bouger plus ou moins automatiquement. Donc, voici une capture des prends d'heptapod, où euh, je montre comment une branche nommée classique de Mercurial et quelques topics sont représentés, donc là vous voyez, on est dans l'interface de GitLab, et euh, j'ai juste, euh, je sais plus, euh, oui j'ai voulu changer de branche, et là ça m'a sorti le menu déroulant avec les branches, et vous voyez qu'en fait on a juste fait une convention, une convention de nommage, une branche nommée classique c'est branche lâche quelque chose, un topic il se réfère toujours à une branche nommée classique, et puis il a son petit nom qui est là. Et on peut faire des merge requests avec les topics, et tout ça, ça se passe très très bien. Alors où on en est Comme je viens de le dire, globalement, ça fonctionne. Euh, on a fait pas mal d'efforts ces derniers temps pour que les imports depuis Bitbucket fonctionnent correctement dans le cas d'Ectapod, donc Mercurial, mais aussi, euh, bien sûr, les issues. Euh, ça commence à marcher aussi euh, un peu pour euh, les merge requests. On commence à avoir de l'intégration continue qui fonctionne aussi, mais il y a encore un peu de travail de stabilisation là-dessus. Donc justement, en ce moment, euh, un de mes principaux focus, c'est la stabilisation de l'intégration continue. Euh, rétablir le support SSH, parce que ça fait partie des choses qu'on a sacrifiées à l'époque où on était en phase prototype, parce qu'on voulait prouver que fonctionnellement ça pouvait coller avant tout, et donc on ne voulait pas perdre de temps avant d'arriver à ce stade-là et euh, arriver à euh, suivre euh, les montées de version de GitLab, parce qu'il faut savoir que pour l'instant, on est encore un peu collé sur la version de GitLab de l'époque où on a commencé. Même si je commence à faire des sauts de version, euh, on a pas mal de chemin à rattraper. Alors, je reviens à pourquoi parler de ça à la conférence euh, PyCon, parce que Heptapod, c'est quand même avant tout GitLab, et donc les langages impliqués, euh, bah, c'est Ruby, parce que GitLab, c'est du Ruby on Rails. Euh, Go parce qu'il euh, y a pas mal de, de, de, de démons qui fonctionnent euh, en Go, euh, du JavaScript évidemment on est en train de parler du web, et puis à euh, Python parce que Mercurial c'est du Python et Rust parce qu'il commence à y avoir du Rust dans Mercurial. Euh, donc en gros euh, pour les contributeurs qui seraient intéressés, au-delà simplement de l'envie très légitime de faire fonctionner Mercurial dans GitLab qui est la mienne, euh, si vous voulez voir un écosystème où il y a un peu tout. Euh, et il y a du PostgreSQL derrière, euh, etc. etc. Euh, en soi, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a un gros développement dans lequel on doit se lancer, c'est euh, une couche d'abstraction pour présenter les données mercuriales à GitLab. Alors en fait, eux, ils ont, fait, ils ont défini une interface avec un système de protocole qui s'appelle GRPC, et on aura, euh, un certain nombre, euh, on aura au moins une conférence, je crois, à PiconFR cette année sur GRPC en Python. Donc ils ont fait un moyen d'exposer les données Git euh, dans GRPC qui leur permet en fait de décorréler un peu leur interface euh, web avec l'hébergement vraiment brut euh, des dépôts. Et nous on compte utiliser ça pour d'abord pouvoir continuer à utiliser les versions récentes euh, de GitLab et aussi pour pouvoir en fait, rendre notre utilisation de Mercurial, de mercurial dans Heptapod euh, plus native. Et ça c'est un travail, euh, je disais déjà il y a 4-5 mois, qui commence maintenant. Mais en fait, j'ai été complètement pris par autre chose. C'est un travail où il y a tout à faire. Donc s'il y a des gens qui ont envie de faire un projet sympa en Python, euh, avec, euh, autour d'un DVCS, donc avec de l'algorithmique et des concepts qui sont intéressants, euh, en GRPC, après vous pourrez sans doute mettre ça sur votre CV, je pense, eh bien, euh, venez nous voir. Et puis de toute façon, il y a quand même une chose, c'est qu'on euh, est très sympa. Voilà. Ou en tout cas, on essaye de l'être. Euh, donc je disais ça, version 1 Python. Donc voilà, euh, bon, j'ai déjà dit tout ça. Et on arrive à la fin. J'espère que je ne vous ai pas donné trop l'impression d'être en train de courir derrière la montre. Et j'espère aussi que vous avez des questions, parce que je crois qu'il nous reste 2-3 minutes. Merci. Je vais répéter la question. Vas-y. Euh, Aujourd'hui, euh, le Vectapod euh, est déployé euh, pour euh, combien d'utilisateurs euh, Où est-ce est qu'on peut participer euh, voir, voir la participation du développement. Alors, Heptapod est déployé, la question c'est où est, où est déployé Heptapod et où on peut aller participer. Euh, donc, euh, Heptapod est déployé chez quelques entreprises euh, qui sont partenaires du développement, comme par exemple Logilab, qui est un de nos principaux sponsors à ce titre. Euh, Heptapod est également utilisé pour développer Heptapod, avec une instance principale qui, euh, qui est, est indiquée là, dev.heptapod.net. Vous pouvez vous référer au site web qui est très simple, mais qui donne toutes les informations euh, nécessaires. En ce moment, on est en train de pas mal travailler pour euh, essayer d'importer PyPy, Python en Python, avec euh, son fameux compilateur euh, Just-in-Time, dans euh, Heptapod. On ne sait pas encore exactement où sera l'instance finale, mais ça nous fera un projet avec pas mal de contributeurs, un historique conséquent, 100 000 commits à peu près, euh, qui, euh, j'espère, euh, va finir de migrer de Bitbucket euh, à Heptapod. Euh, J'oublie sans doute déjà des tas de gens qui utilisent Heptapod. C'est ça qui est un peu magique aussi. À partir du moment où on a posé une, une image Docker, il eh ben, y a des gens qui l'utilisent. Euh, je vous invite tous, si vous voulez soutenir le projet, à faire une démarche très très simple. C'est de vous inscrire sur dev.heptapod.net. Et pour ça, vous avez juste besoin d'aller sur la page de garde. Et si vous avez un compte Bitbucket ou un compte GitHub, vous cliquez juste sur euh, long, euh, le symbole Bitbucket ou Github, et ça va créer votre compte automatiquement. Voilà, Et après, je vous fais confiance pour ne pas faire trop de spam. Merci. Autre question euh, Moi J'ai une question sur uh, la, la stratégie pour uh, essayer d'avoir des projets sur InternetPod et la réception de la communauté pour les projets. Bah, tu parlais de, de Python euh, du coup, vous les avez contactés, pour essayer de faire venir par la la En gros, oui, c'est des gens on, dont on, on, on côtoie un peu, euh, en tout cas certains membres de la communauté, euh, avec qui on avait déjà des échanges, parce que c'est des utilisateurs mercuriales de longue date, euh, sur un dépôt, euh, comme je le disais, qui est quand même d'une taille euh, déjà un peu conséquente, et qu'en fait on utilisait nous déjà nous-mêmes euh, comme base pour nos benchmarks de... Euh, de, de performance de Mercurial. Euh, donc c'était assez naturel de parler de, ça, de parler de ça avec eux et euh, de parler de l'avenir de l'hébergement de leur, leur, leur code source. Donc en fait, on est pour l'instant effectivement beaucoup dans une démarche euh, bouche à oreille euh, classique et euh, on essaye de faire euh, grossir une communauté. J'aurais peut-être dû insister un peu plus là-dessus, mais l'idée est de faire véritablement euh, Deptapod un projet communautaire et pas l'émanation de ma boîte, Octobus. Qui, elle, cherche à faire euh, du consulting euh, sur Mercurial en général. Euh, donc, euh, donc euh, à partir de là, euh, on ne va pas faire de la pub à la télé. Hein. <rire> voilà. Est-ce qu'il euh, est qu va y avoir. Est-ce que, par exemple, Octobus va fournir une autre stas euh, pour, euh, pour héberger un Métapode euh, euh, alors, la question est de savoir si Octobus, donc ma société, va euh, faire une, une, une offre de, de Heptapod hébergé euh, en Software as a Service, SaaS. Euh, la réponse est euh, pas, euh, pas, de, pas Octobus tout seul. Euh, maintenant, euh, on est très intéressé à nouer des partenariats pour euh, atteindre cet objectif-là. Ce sera évidemment pas dans les semaines qui viennent, mais euh, j'ai bon espoir qu'on arrive à avoir quelque chose à l'échelle de, disons, euh, l'année. Euh, mais c'est un sujet sur lequel on ne peut pas faire de promesses, parce que dès qu'on a une offre euh, complètement ouverte, il euh, y a des tas de questions de modération qui commencent à se poser et euh, qui nécessitent d'avoir une force de travail et euh, une réactivité euh, qui ne sont pas à la portée d'une boîte de trois personnes. Voilà. Je vous remercie. Et euh, ben, on va passer à, à la conférence suivante. Si vous voulez parler de tout ça, eh bien, comme je serai au, au dîner communautaire, euh, venez en parler avec moi.